Bonjour à tous, je suis évidemment ravi d'être présent ici ce soir pour vous présenter Eline. Alors, Eline, pour la petite histoire, a trois ans quasiment également, jour pour jour ici. Ça a fait l'objet d'une rencontre avec les équipes de Google France qui ont identifié notre savoir-faire historique dans l'accompagnement des réseaux groupements et franchises entreprises, avec notamment Michel Fayy qui est associé dans la structure et qui est membre à la Fédération Française de la Franchise et puis également je co-dirige une structure qui s'appelle 1789.fr et qui gère déjà des budgets assez conséquents en AdWords ils ont tout de suite adhéré à l'idée d'une plateforme qui permet de déployer de manière automatisée des campagnes digitales au sein des réseaux et notamment pouvoir faciliter l'accessibilité ce type de campagne aux franchisés donc ils nous ont positionné dans leur accélérateur on a créé la structure et puis nous avons démarré l'aventure alors Elite, c'est aussi et surtout une équipe, aujourd'hui de 15 personnes, donc on a des collaborateurs qui nous rejoignent tout au fil de l'eau, des gens qui sont passionnés, qui sont hyper investis dans l'entreprise et qui maîtrisent parfaitement les enjeux des réseaux. C'est aussi un appui technique, un accompagnement au quotidien du groupe InWest, auquel on est rattaché, c'est 100 collaborateurs, et puis surtout un accès... Euh, à, certains, à certains lieux, notamment à San Francisco pour la recherche et le développement. Et puis c'est enfin Westway Valley, notre partenaire financier euh, qui nous a accompagné lors de deux levées de fonds. Une première il y a un an et demi de 350 000 euros. Euh, et puis on vient de finaliser euh, la deuxième euh, d'un million d'eux il, il y a quelques jours. Alors on était parti d'un constat, euh, c'est la dichotomie qui existe sur la partie digitale entre la tête de réseau et les points de vente. Globalement, la tête de réseau, dont elle a besoin, c'est de digitaliser l'ensemble de son réseau. Euh, elle a toujours un enjeu, évidemment, euh, des enjeux extrêmement forts autour des coûts. Et puis, des problématiques de maîtrise de l'image de marque et de la manière dont elle, est, euh, elle, elle va être redescendue au sein, au sein des réseaux. Et puis, les points de vente locales, donc les franchisés, euh, ils ont pas tout le temps, ça progresse fortement, mais des compétences qui sont parfois assez limitées en termes de maîtrise des outils du digital. Ils ont besoin d'indépendance parce que ce sont évidemment tous des chefs d'entreprise. Euh, ils aiment être pilotés par le ROI, en tout cas, qu'on soit en capacité de pouvoir leur euh, prouver la pertinence des opérations qui sont mises en place. Ils sont en attente en termes d'économie, ça c'est un enjeu qui était extrêmement fort euh, sur la plateforme. Et puis ils ont des ressources qui sont évidemment limitées, euh, et en termes financières euh, et humains. Donc on se retrouve, en règle générale, avec des têtes de réseau qui sont bien structurées, avec des équipes digitales, marketing, qui maîtrisent les enjeux de communication. Et puis les têtes, les, les franchiseurs locales qui vont avoir plus de difficultés, à mettre en œuvre ce type de ce type de stratégie. D'où la réponse euh, d'une plateforme euh, technique qui permet, euh, autour de trois modules, de pouvoir gérer des campagnes digitales localisées. dont je vais vous présenter, je vais vous présenter le mode de fonctionnement derrière, de pouvoir gérer la visibilité locale autour de fiches Google My Business, de Store Locator, de l'entrepôt LGBT à chaque coin de vente. Et puis, nous finalisons également un module de gestion de publication de contenu euh, qui fonctionnera sur la même la même mécanique, c'est-à-dire la personnalisation des contenus depuis la tête de réseau jusqu'au point de vente. Alors voilà, une data qui présente le mode de fonctionnement. On contractualise avec la tête de réseau, on élabore la stratégie digitale, on déploie des campagnes, AdWords, Display, Youtube, Facebook, Instagram. On va intégrer en base de données l'ensemble des points de vente avec euh, toutes les problématiques liées à la géolocalisation. Donc on va spécifier de manière extrêmement précise la localisation de chaque point de vente, euh, toutes les spécificités locales de services euh, ou produits proposés et puis la plateforme va déployer automatiquement des comptes publicitaires sur chaque point de vente, avec des campagnes qui sont personnalisées et géolocalisées. Le point de vente est indépendant dans la capacité à pouvoir déclencher des campagnes, euh, et la plateforme permet également de pouvoir déployer de manière égalitaire ou discriminante le budget des têtes de réseau vers les points de vente. Chaque point de vente a accès à ses propres statistiques, et la tête de réseau a une vue macro sur l'ensemble des statistiques de son réseau, et puis peut descendre évidemment euh, à une vue euh, de chaque point de vente des clients, parce que je pense que c'est nos clients qui reflètent depuis le lancement de l'entreprise la capacité et la pertinence de celle ci un client historique qui est quasiment là depuis le début, Speedburger, Burger, un réseau d'une cinquantaine de points de vente. L'intérêt de ce réseau-là, c'est que les trois quarts des campagnes sont générées depuis City Commerce, donc on est en capacité de pouvoir remonter le chiffre généré par nos campagnes et on est sur un ROI de 12, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un point de vente investit un euro dans nos campagnes, on génère 12 euros de chiffre d'affaires. Un deuxième exemple, Triba, qui nous a rejoint l'année dernière, un réseau assez conséquent puisqu'il y a un peu plus de 100 points de vente. Il nous avait challengé pour obtenir un coût lead inférieur à 30 euros. On est aujourd'hui sur une moyenne qui est comprise entre 25 et 27 euros. Et dès la première année, on a activé un peu plus de 60% des franchisés sur nos campagnes. Hydrosud sud qui est un, un, un cas intéressant parce qu'ils sont euh, sujets à de très fortes euh, saisonnalités, Ils sont euh, fournisseurs de, de piscines et d'accessoires autour de la piscine. Et là, ils nous avaient challengé sur la capacité qu'on a à mesurer euh, des KPI autour de la, des remontées de formulaires de devis, de contact. On a également une solution de call tracking, donc on est capable d'identifier les appels générés depuis, euh, depuis nos campagnes. Et puis également, euh, les, les, les commandes e-commerce réalisées autour, euh, autour des accessoires. Sur une période de 4 mois, on a généré un peu plus de 2000 leads euh, sur un, un ratio de 24 euros. Et puis sur des budgets qui sont assez conséquents, on est aujourd'hui également en capacité de pouvoir démontrer le nombre de visites générées euh, grâce à nos campagnes publicitaires en point de vente physique. Et ça, c'est des solutions qui sont offertes par, euh, par Google. D OK qui nous a mandaté sur le périmètre gestion des fiches Google My Business, qui est, qui est un enjeu parfois complexe à mettre en œuvre au sein des réseaux. Euh, donc on, on a récupéré la maîtrise des fiches sur quatre mois, quasiment la totalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a interfacé à leur outil interne et ça nous permet de mettre à jour automatiquement l'ensemble des données des fiches et de déployer automatiquement également tous les nouveaux réseaux qui sont qui sont, enfin, tous les, toutes les nouvelles agences qui, sont, qui rejoignent le réseau. Et puis dernier exemple, Alain Flemou qui nous a demandé en plus de la partie gestion des, des campagnes publicitaires. De pouvoir mettre en œuvre un store locator. Donc, c'est des mécaniques qui sont assez simples à mettre en œuvre. On capitalise toujours sur la base de données des points de vente qu'on a au sein de la plateforme pour pouvoir déployer le store locator, déployer les fiches Google My Business et puis déployer des campagnes publicitaires géolocalisées, ce qui permet de couvrir, quand un nouveau point de vente rejoint un réseau, de couvrir l'intégralité de ses besoins en termes de digital. Voilà, donc je finis sur les quelques références clients. Donc, ça fait trois ans qu'on a créé la structure, ça fait deux ans qu'on la commercialise. On a aujourd'hui 35 clients. C'est un peu plus de 6500 points de vente déployés sur la plateforme. Des clients qui sont extrêmement fidèles, puisqu'on les a tous renouvelés en fin d'année. Et puis, on est sur un rythme d'accélération extrêmement fort, puisqu'on a entre deux et trois têtes de réseau qui nous rejoignent chaque mois. Voilà, merci à tous.